Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une vidéo des plus particulières puisque j'ai reçu ceci de la part d'un abonné. Alors, je sais que c'est un cadre, mais je sais pas du tout ce qu'il contient. On va cacher l'adresse. Donc tout le monde va débarquer chez moi pour me piquer mes cartes. Donc, euh, donc voilà. Euh, on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Euh, je sais que ça a rapport avec Minecraft, parce que c'est quelqu'un qui est sur le serveur euh, MMO Minecraft qu'on a actuellement. T'es pas pour le rejoindre, euh, le lien s'affiche en bas. Vous ne pourrez pas accéder à tout puisque faut que vous passiez par un modo ou alors rendez-vous sur le Discord tout simplement pour, euh, pour accéder au serveur. Allez il y a plein de scotch Putain c'est dur. Tu vas morfler, salope Ah ça y est Ça y est Ah d'accord Ah oh, par contre c'est pas con l'ouverture euh, qu'il a fait, c'est beaucoup plus simple. Hein. On va découvrir euh, ce qu'il m'a fait Oh putain ça alors, c'est plus lourd hors du carton que dans le carton. Oh, classe <rire> Minecraft et Valsland avec une épée de Minecraft. Mais putain, c'est super beau, il y a de l'herbe et tout. tout. Ah, bon, ouais, sort. Après bon, je vais pas l'exposer non plus avec le sachet plastique. Faut pas exagérer. Ah, putain Meilleur serveur, Ah avec l'adresse du serveur, voilà, vous avez l'adresse du serveur, hein. 123evals.box2play.com, euh, c'est un serveur box2play, Minecraft Evil Center. mais c'était génial, c'est gravé, putain mais c'est super beau, avec de l'herbe et tout, c'est grave classe, merci Manu, Eric Manu euh, de son pseudo, n'hésitez pas à aller voir sa petite base, il fait des petits events aussi sur le serveur avec nous, et là, gros big up à toi l'ami, franchement, ça fait super plaisir, je m'attendais pas à ça du tout en fait, je sais que c'est un rapport avec Minecraft, j'avais dit que c'était un rapport avec le serveur, mais là, je fais la vidéo parce qu'il m'a dit je veux avoir ta réaction. Je me suis dit, ouais, ça va être sympa de la faire en vidéo et de vous montrer un petit peu le premier gros cadeau d'abonné. Donc voilà, merci l'ami. On ne peut pas l'accrocher sur fond vert. Hein. Ça pourrait donner bien. bien. En tout cas, c'était une petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, on se dit à très bientôt pour bah, une autre vidéo. Portez-vous bien, pensez au like, à vous abonner, tout y quanti Allez, à bientôt.